Bon, avant que et la mouette nous tue tous la, Déjà j'arrive il me saoule Ça fait 10 ans, Mascard il a pas joué, il a déjà envie de partir parce qu'il oh, oh, nous tape On a dit qu'on se tapait pas pour la de présentation de Alors Mascard c'est le rouge, une mouette c'est le vert, Fightox c'est le bleu est mort, c'est un cadavre Et, okay. et, et la mouette c'est Ice Lucky non. Allez, Boom. mais non En plus t'as laissé les gens en revenir je crois ouais. C'est vraiment un casseau Non, non pas moi Le vert ah. tu voles, tu voles Vas-y contre non, le mur, contre le mur le vert NON! Qu'est-ce que je suis con? <rire> je me suis sacrifié pour tuer Aïs Lucky, j'espère que vous êtes fiers de moi. Oh! Oh non! Ah bah t'es mort, Mascard. Ah ouais? <rire> Le mec qui a une lance, il dit ah ouais. <rire> L'autre il a un minigun. Waouh. Ah ouais! Ok, vas-y, je te parle plus, Mascard. <rire> Comment ça on m'humilie en pleine vidéo? <rire> allez, au revoir Oh Oh Non, non Avec oh, oh oh, en hey, est 4 c'est tellement bien ce jeu. Attends j'ai vraiment des pop juste avec un tir là Et je sais même pas où j'ai disparu genre. <rire> ça se trouve un jour je vais retomber hein. Non mais regarde lui là Il attendait comme... ah ah Attends Oh mort. Non, non Ouais allez On oh. point pour la mouette <rire> Super La mouette quoi <rire> Ah oui parce qu'on voit pas la fin <rire> Je vole! Oui! Merci. Non, c'est dégueulasse! Merci, mais <rire> Il lui a mis des réactions juste pour l'aider, putain! Je te ferai survivre, Mascard! C'est Mascard que je dois faire survivre! Ah bah, plus non. maintenant! <rire> oh. Boum! Non! Oui! Quoi? Vas-y, bougez-le! Tu, tu le tu le tu le, tu le Oui! oui. Pourquoi t'es tombé, <rire> Oui. Pourquoi il a des, pops, tombé tout seul ben je des crois. pops, En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que je t'ai pas tiré dessus, hein. c'est sûr, à 100%. Quoi <rire> ah Ce combat de retard, là J'espère que t'as bien ta game, lui ouais, oh, ouais, ouais, Moi, oh, moi oh, j'ai oh, adoré, oh, oh, franchement, jouer sur cette map. Oh ouais, c'est la map où on peut faire ça oh Au ah revoir oh, wow. ah ça, ça, ça c'était ma vengeance déjà oh j'adore ça <rire> <rire> wow. non, non, elle, elle, était... est... elle est disparue je me suis suicidé pour tuer ma et je le refais <rire> oh non il est pas mort là oui, <rire> oui. oui c'est quoi ce game nul à chier on dirait pas un cornichon qui roule what the... Quoi? c'est Il est du -click, en fait, il est sur Minecraft. Ouais. Ah ouais, ok click ok Turklic. Oh oh Ok Ok, <rire> okay. <rire> oh oh oh revenu en plus <rire> non oh là, je pense... oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh Mascade, il oh bon. Masca, dans son micro tellement il est concentré <rire> On ah ah, ah. Mais, ouais, je... <rire> Mais quoi Il est non. invincible, c'est pas possible Ouais <rire> je crois <rire> Mais on... Il se prend tout <rire> ah, enfin Mais mec, il avait un le mec mille... il avait combien de vie <rire> Bah je suis mort non C'est un gros mytho, il a tellement <rire> Le mec même lui il a pas réussi à se convaincre. Oh le ah, pistolet bah... a se pose peu ah, ah non je suis collé c'est en, en référence avec le nouveau film de Spider-Man Je me balance Un éléphant qui se balance dans une toile, toile, toile. Mais il, en fait, il est il était mort Je vais donner un petit coup de baguette magique et, et il va disparaître hein Voilà On m'appelle Illusion le magicien et je vous fais voilà, des il illusions magique. Non Ah. Ah, quoi? <rire> Comment? Mec, je suis tombé à gauche, je suis pas arrivé à droite. Bon. Super! Super. <rire> Boom. Comment il a gagné? J'ai esquivé. Même lui, il pas sait glisse. pas. Venez, venez vérifier, oh. mais. Oh, il était violent! Oh, ouais. Il m'a mis le canon dans la bouche, gros. Il est vraiment nul ce fusil à pompe. Ah, je suis violent encore? Comment ça, il s'est pris 3 explosions <rire> nucléaires dans la gueule? Quoi Quoi, non. quoi Il a pris les piques, il est pas mort Non mais c'est toi et moi qui vole, tu t'es accroché à la boule Mais oui oh Bah non Il arrive le verre non. Oui, non Oui, non Mais le, le verre il bug les gars, <rire> c'est n'importe quoi Mais non, non, je ne dis pas, arrête Oh, oula Oh ah. Allô Nice ah. <rire> là <Ouais. rire> <rire> les gars, Attendez, il n'est gâche Tout le monde est cas, ce jeu il est bien <rire> WHAT <rire> je suis apparu dans les pics <rire> crois que la game elle est buggée Oh non What oui. Mais non Quoi, Quoi il, il fait plein de trous partout gros bon, La map elle est complètement buggée ouais, ouais, Il je me des trous partout hein. Mais, Il y avait qu'un seul trou pour moi Mais non Moi aussi il y en avait qu'un <rire> ce qui est horrible dans ce jeu, c'est que quand tu vois un bug, même si c'est toi qui bug, c'est réel. T'es pas un gagnant pour moi, t'es un, un traître. Non, mais vous avez mis un hack, c'est pas possible, même quand je suis dans votre dos, je me prends des coups de pied dans la gueule. <rire> il a vu l'armée, <rire> Ah, j'ai bavé. <rire> ça, ça change pas de l'habitude, Mascard. Ah non Mascard, oh, oui. Mascard, à chaque fois qu'il mange quelque chose, il, il, il se doit de baver. C'est au moins les loadings Elles partent droit maintenant les lances Ah oh ouais bah, Oh oui ça c'est bien joué ça les gars Ah dur euh, du cas Yuka t'es pas mort je le sais Non, non je suis mort Non t'es pas mort je le sais Yuka il est pas mort il est caché sous son truc Oh je t'ai aidé Allez hop Moi, Yuka Je t'ai emporté dans ma chute mais de toute façon, j'étais mort! NON <rire> T'étais pas mort, d'accord? Si, si. Non, non, non, non! Je, je ne suis pas parler. mort pour rien! Attendez, par contre, euh, euh, option. volume. C'est gentil, sachant que je réglais mon son. Avant, il y avait des boss à des moments, vous vous rappelez? Oui. Comment on fait pour qu'ils reviennent? Bah, je sais pas, tu me mets au milieu de la map et c'est moi le boss. <rire> Ah je t'ai sauvé la vie, Lucas! Vas-y, je vous propose que ma se mette au milieu et qu'on soit tous contre lui Vas-y, vas-y, ah bah, mascarpe, vas va au milieu, mascarpe! Y'a plus de plateforme! Y'a plus de plateforme! Mais si! Mais moi je la vois pas! Il est en train de voler, illusion! Non! Et il est en train de voler pour moi! Mais n'importe quoi! Il est en train de voler! <rire> non, il est bien. Et je te jure! Je te jure, c'était en train de voler! Y'avait plus rien! Il, y avait plus de il est drogué, Lucas <rire> Bah pour la peine, je casse ton sol. Ah attends, <rire> <what> <rire> si tu veux pas que je te tire dessus, je tire sur tes pieds. Waouh, wow, wow, waouh, quoi Je me suis pris un tsunami de glace. Et c'est là que Pytox il devrait faire au montage. Tsunami. Voilà. Merde. <rire> J'ai anticipé ses mouvements. <rire> Genre, comme ça Merde, attends. Pourquoi elle bouge Vous pas la plateforme <rire> Moi je la vois Absolument. pas bouger Moi aussi je l'ai pas vu bouger la plateforme et il est mort genre euh, d'une façon invisible une offre en or What Il est passé à travers la plateforme mais... <rire> Ouais, <rire> on a traversé les murs c'est sympa Golden, ah non Hop, ah. Qui veut venir Toi, d'accord oh, bon. Y'a pas de <rire> soucis, Asker, t'as envie de venir Ça tombe bien, je te donne une arme <rire> <rire> J'ai choisi ma mort! Super! <rire> le mec il meurt comme ça aussi, super! Tu sais, il relève sa tête une oh. fois qu'il est déjà mort, il fait oh, super! <rire> Franchement, super le camaraderie! Regardez, je vais faire la vague avec le bras! C'est scope! animals! Regardez, je t'ai avancé sur les fesses! Bon, regardez j'ai une bite <rire> oh, Pourquoi je, je l'ai perdu mon arme Pourquoi, je te dédarme, Pourquoi des moments on perd son arme elle tombe genre C'est mon Haki. Le Haki des rois. Mais non je voulais aller taper Oh t'es un con <rire> ah, t'es ah, un con hein. Toi, Ah t'es un con Toi t'es un con Toi t'es vraiment un, un con <rire> Oh mon cancer <rire> Ah mmh. toi aussi tu l'as mmh, mmh. Le mec on dirait qu'il parle d'un Pokémon quand il parle du cancer <rire> <rire> Ah toi aussi coup. tu l'as Cool ouais. <rire> <rire> Je lis au coin là